Les Wheelers d'Alsace est une association de droit local qui a deux objectifs. Promouvoir une pratique citoyenne et responsable des EDPM, notamment avec nos ateliers d'apprentissage à la Girouroux, et réaliser des sorties et des rencontres entre amoureux de la glisse électrique. Elles peuvent avoir la forme de balades, week ou carrément des road trips. Alors si toi aussi, tu veux faire partie de ce petit groupe de riders, ripayers et bon enfant, rejoins-nous. Hop la guys et roule ma poule